Et bah aujourd'hui, premier marché vol, je vais monter au déco de Vérel. Ouais. Là-bas, là où on voit les ailes. Et puis ben bah voilà, on va essayer de se faire plaisir. Et là, je suis à l'atéro. 8 minutes ou 10 minutes que je suis parti. Ça monte bien pour l'instant combien je repère l'apéro 300 d plus et on voit le site euh, du cir et la croix du niveau ce soleil c'est régalade roque Penay, 725 mètres je sais pas ça fait combien 420 des plus 30 minutes et 3 km. c'est bon ça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 Oh, never in my life did I wanna see you more than this And every time you're lost I wonder if you know you're missed I'm yeah. breathing when I get it I only hope you're watching this I hope you know that I exist miss. Mission control, do you read me? Me my co lately Mission control